Comment se comporte une foule qui doit fuir un bâtiment en cas de danger Les mathématiciens ont proposé plusieurs idées pour modéliser cet événement. Le modèle le plus ancien est le modèle cellulaire. Chaque individu est représenté dans une case d'un tableau, et à chaque étape, il se rapprochera de la sortie si la place est libre. J'ai tenté de modéliser ça, mais 24 heures ne m'auront pas suffi pour obtenir un résultat satisfaisant. Deux autres modèles sont aujourd'hui davantage utilisés. On a le modèle microscopique, où les individus sont assimilés à des disques. On remarque que l'évacuation ne manquera alors pas de créer des bouchons au niveau de la sortie. L'autre modèle est le modèle macroscopique, où la foule est comparée à un gaz. Dans tous les cas, ces modélisations montrent qu'un obstacle bien placé devant la sortie permet de réguler au mieux le flux de la foule.